C'est trop, trop bien d'habiter en France. Il y a tellement de journaux, de points de vue différents, de regards sur l'actu. C'est génial Ah, c'est qui, lui Ah, Serge Dassault C'est vrai que c'est le propriétaire du Figaro. Mais d'ailleurs, qui sont les propriétaires des autres titres Dassault Encore lui ah, C'est pas possible, ça Ah, d'autres têtes, Lagardère, Drahi... Ah oui, pas tant que ça, en fait. Hein. Au final, c'est pas très varié. Et qu'est-ce qu'ils font, d'ailleurs, ces gens-là Armement, luxe. Ah bah dis donc. Armement encore, téléphonie Ah bah, ah bah oui, il manquait plus que la banque. Et c'est ces gens-là qui contrôlent la presse. Hmm. C'est pas très bon pour la démocratie, ça. Et oui, parce qu'il faudrait qu'il y ait une presse indépendante des pouvoirs. Parce que l'information, c'est un bien commun. Il faudrait une presse avec des journalistes, des associations, des syndicats... Et les citoyens, bien sûr. Et on mettrait tout ça dans une coopérative. Ça serait génial. Quoi Ça existe déjà Mais c'est super, ça. Putain, ça a 10 ans en plus. Incroyable. Et si je veux en savoir plus Ah, c'est là. Cool.